Je n'arrive pas, je trouve pas de clients, je trouve pas de clients. Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, pourquoi tu ne trouves pas de clients ou pourquoi tout simplement lors du lancement, eh tu n'arrives pas à lancer ton activité, ça décolle pas, tu trouves pas de clients. Ou peut-être que ton activité est déjà lancée et que tu arrives à un stade de son activité où tu souhaites eh bien, la faire décoller, tu souhaites monter d'un niveau, mais malheureusement, tu ne trouves pas de nouveaux clients et donc, eh bien, tu es un petit peu en peine par rapport au développement de ton entreprise. On va voir tout ça, bien évidemment, dans cette vidéo. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de points importants sur lesquels il faut absolument mener des actions régulières, je précise bien. Alors, cette vidéo s'adresse eh à tous ceux qui sont en création d'entreprise. Moi, tu le sais particulièrement, c'est vrai que... Je fais plus de la, j'entreprends aujourd'hui dans la sous-location et dans la conciergerie d'appartements, et bien évidemment je ferai des focus sur ces différentes activités. Mais cette vidéo finalement s'adresse un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui sont en création d'entreprise ou peut-être en développement de leur boîte. Eh bien tu vas voir qu'il y a certains points qui sont très importants, c'est une action à mener, et on va voir ça précisément dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, très important, puisque sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que moi, j'ai une particularité sur la sous-location professionnelle immobilière, mais également sur la conciergerie d'appartements. Mais tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, donc j'ai été eh bien, créateur d'entreprise dans différents types d'activités. Et l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de partager ça avec toi et te livrer mon expérience. Tu verras aussi que l'entrepreneuriat va te permettre de générer des revenus, de gagner de l'argent, d'avoir une meilleure aussi approche par rapport à ta liberté financière et par rapport à l'argent. Donc, c'est ce qu'on parle de cette chaîne YouTube. Et tu vas voir ensuite que tu pourras eh bien aller sur des investissements en immobilier, mais également des investissements en bourse. Et j'en parle sur cette chaîne YouTube, je livre des vidéos deux fois par semaine. Où justement j'aborde ces différents points-là et l'idée, eh bien, c'est te donner cette, euh, se transmettre cette énergie, te transmettre que tu puisses t'inspirer finalement de ce que je fais pour que toi tu puisses mettre en place différentes actions également de ton côté. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube bien évidemment et puis active la petite clochette comme ça tu recevras automatiquement des notifications à chaque fois et je te le répète c'est deux fois par semaine. Voilà. Avant de commencer je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. La première c'est comment lancer un business sans crédit bancaire dans l'immobilier avec des résultats rapides en 30 jours, c'est la sous-location professionnelle immobilière. Donc première formation offerte et deuxième formation offerte, c'est comment créer un business dans l'immobilier, comment lancer une société dans l'immobilier sans eh bien, crédit bancaire, sans apport, je précise bien, et pareil avec des résultats rapides justement. Et c'est dans la conciergerie d'appartements. Donc pareil, je t'ai préparé une deuxième formation que tu vas découvrir dans la partie description. C'est gratuit, récupère-les dès maintenant et ça te permettra à toi aussi de devenir chef d'entreprise dans l'immobilier. Et tu vas voir que tout ça se fait de manière assez rapide, avec des résultats très rapides. Mais justement… Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir eh bien, que certaines personnes n'ont pas des résultats très rapides parce qu'ils ne trouvent pas de clients. Et moi, je voulais déjà commencer par eh bien, te lire un message que j'ai reçu d'une personne qui me dit « Bonjour Sébastien, j'ai créé mon site internet et je n'ai aucune touche. Je démarre chez Airbnb et le bon coin sans succès pour le moment, je désespère totalement. » Alors, dans ce message, il y a justement trois points qui sont très importants et qui, quelque part, vont m'amener justement eh bien, à te donner des actions précises. Puisque bah, peut-être que tu es en création d'entreprise et que du coup, tu as besoin de clients. C'est évident. Il va te falloir des clients pour que ton activité puisse démarrer. Mais peut-être aussi que ton activité est déjà bien lancée, bien rodée, que tu as des clients, ça tourne, mais que tu arrives à une phase où bah, c'est un petit peu stable et que tu ne trouves pas forcément de nouveaux clients et tu te poses la question « est-ce que je vais continuer à développer mon entreprise ?» Alors justement, on va commencer par le dernier point et je désespère totalement. Donc là, c'est une question totale de motivation et j'ai envie de commencer par là parce que finalement, c'est la base. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas te faire le refrain, euh, faut y croire, faut rien lâcher, etc. Bon, faut considérer que les obstacles justement font partie intégrant des différentes étapes d'un chef d'entreprise et qu'il faut les passer une à une, ces obstacles, et au bout d'un moment, tu arriveras à atteindre tes objectifs. Mais c'est surtout que dès le départ, à mon sens, et c'est ce que je dis à chaque fois, euh, notamment dans mes formations, c'est que quand vous créez une entreprise, il ne faut pas que vous ayez la pression. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui sont sous pression financière, c'est-à-dire que vraiment ils sont en bout de course et ils n'ont plus de solution. Peut-être qu'ils sont en reconversion professionnelle, ils ont, ils, a, ils, ils arrivent à la fin de leur droit et du coup, ils disent « mince, là, c'est euh, ma dernière cartouche et du coup, j'ai pas le droit à l'erreur ». Alors, ça peut être bien pour certaines personnes parce que ça donne un vrai effet booster et ça peut donner une ce qu'on appelle du stress positif, c'est-à-dire que ça vous met dans une situation euh, où là, vous vous avez plus le chaud en fait, hein, vous êtes euh, vous êtes le dos au mur et vous n'avez plus d'autre solution. Donc, ça peut être un effet booster, mais attention, il y a un vrai danger parce que si, effectivement, vous n'avez pas les résultats rapides que vous attendez, et c'est là le problème, justement, c'est les résultats rapides que vous souhaitez, eh bien, il y a un risque de démotivation très fort et qui du coup va vous pas produire quelque chose de positif. Donc moi, à mon sens, en fonction de votre profil, essayez un petit peu de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Faites très attention. Essayez quand même de prévoir une soupape de sécurité. Donc, euh, si par exemple, vous avez euh, des droits, bah, n'attendez pas la, la fin de vos droits pour vous lancer. Parce que là, il y a un vrai danger euh, de vous retrouver dans une situation compliquée et qui va euh, vous faire peut-être prendre des actions, des, euh, qui va peut-être vous amener à prendre des décisions qui vont être euh, malheureusement euh, trop subites, trop rapides et qui ne seront pas assez réfléchies. Donc première chose déjà, déjà c'est avoir une stabilité financière dans le sens où peut-être que votre conjoint, conjointe ou peut-être que vous avez une soupape de sécurité, eh bien profitez-en. Profitez-en parce que cette soupade de sécurité vous laisse le temps justement d'entreprendre de, efficacement et de mettre en place vos différentes actions et qui derrière vont vous amener à obtenir les résultats souhaités et espérés. Si vous allez trop vite, vous allez prendre, vous allez forcément avoir la tête dans le guidon, prendre des actions qui vont être trop rapides et qui malheureusement ne vont pas donner les résultats escomptés. Donc pour moi déjà au départ, il y a une grosse partie motivation, une grosse partie on fait ça, on, on essaie de bien dormir la nuit, on n'essaie pas de cogiter toute la nuit parce que tout ça crée des malheureusement un, quelque chose qui est négatif. Et qui va pas du tout vous aider. Hein. Donc de pas être, ne pas être dans un stress de se dire il faut absolument que j'ai des clients absolument parce que derrière il faut absolument que je vende, euh, il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent pour ma famille, pour pour pour tout un tas de raisons pour payer mes charges etc. Parce que je suis en situation précaire, compliquée, difficile. Et ça c'est pas la meilleure des solutions pour entreprendre. Même si ça peut créer un effet booster. C'est vrai. Moi, ça l'a été une époque de ma vie, mais parce que j'avais déjà un recul, j'avais déjà une expérience professionnelle, j'avais déjà une expérience d'entrepreneur. Moi, j'entreprends depuis plus de 20 ans. Donc, bien, bien évidemment, il y a quand même des mécanismes que j'ai ou des, même dans la tête, des déclics, des, des, euh, des raccourcis que j'ai que vous n'aurez très certainement pas lors de votre création d'entreprise, surtout si c'est la toute première. Parce que, vous, voilà donc du coup, ne vous mettez pas cette surcharge mentale qui ne va pas du tout vous aider. Hein. Ça, c'est vraiment pour moi indispensable. Essayez plutôt de vous projeter dans le temps. Vous le savez, quand on entreprend, quand on investit, il faut vraiment avoir une vision plutôt long terme. Plus vous faites du court terme, plus vous allez prendre des décisions qui seront malheureusement pas les bonnes. Et c'est tous ces allers-retours que vous allez faire, tous ces changements d'idées, changements de projets. Vous serez plus focus. Hein. Rappelez-vous, le pouvoir du focus, très important. Ça, c'est vous devez l'avoir en tête. Si vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas suffisamment euh, ancré dans votre projet parce que vous avez entendu peut-être parler de d'autres projets, de d'autres choses et vous dire « Ah, celui-ci marche pas, je vais essayer un autre ». Mais sauf qu'au bout d'un moment, vous allez tourner en rond, vous allez rien faire, vous allez procrastiner, et il va rien en, en, en, en sortir de ça. Donc, on se projette sur du long terme et pas sur du court terme. Donc ça, c'est pour moi déjà la première action hein, que vous devez… Euh, la, la, la, la première étape, c'est on crée son entreprise, on est focus, on sait que ce qu'on veut faire correspond à un vrai besoin du marché et du coup, il faut prendre le temps de le mettre en place, il faut prendre le temps que la mayonnaise commence à prendre hein, pour que derrière, eh bien, ça puisse, euh, vous puissiez obtenir vos objectifs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à mon sens, la deuxième chose, et euh, justement, euh, ce, ce message finalement est, est très parlant parce que, euh, en fait, il, donc là, derrière, c'est la, la, la méthode. Alors. Avant de parler de la méthode, ça sera la, la troisième, on va dire, réelle ré ré ré ré ré ré action. La deuxième chose, c'est déjà, posez-vous par rapport à votre projet. Déjà, quand vous avez normalement lancé votre projet, vous avez fait ce qu'on appelle un business plan. Donc déjà, vérifiez si vous êtes toujours dans le business plan. Si vous n'avez pas fait de business plan, il est peut-être temps d'en faire un. Vraiment. Pourquoi Parce que dans ce business plan-là, on va aborder différents aspects. C'est-à-dire qu'on va vérifier que le projet correspond réellement à un besoin du marché. Premièrement, le produit finalement, le produit que vous lancez, le service que vous lancez est ce qu'il correspond réellement à une vraie attente du marché. Première chose. Deuxième chose, le prix. Est-ce que le prix que vous avez défini correspond aux attentes des clients ou est-ce qu'il est complètement déconnant par rapport à la concurrence Ça, c'est super important parce que si le produit, le prix ne correspond pas euh, réellement à l'attente la, à, à, à du client, bah, ça risque pas de fonctionner, bien évidemment. Ensuite, c'est le placement. Le placement, est-ce que vous placez le produit au bon client, aux bonnes personnes Est-ce que vous adressez aux bonnes personnes Parce que vous pouvez très bien avoir le bon produit, euh, le bon prix, mais si derrière, ce n'est pas adressé aux bonnes personnes, ça ne marchera pas. Et enfin, la dernière chose, c'est la promotion. Il va falloir promouvoir votre produit. Hein. Ce n'est pas parce que votre produit, il est bon, que derrière, vous allez avoir des clients. Et je pense, par exemple, dans l'immobilier, il y a une règle quand même indispensable dans l'immobilier, c'est le, euh, comment dirais-je, l'emplacement. Vous pouvez très bien avoir le plus beau bien de votre ville avec les plus beaux services, etc. Bah, S'il n'est pas bien placé, bah forcément, c'est comme un magasin. Euh, vous avez un beau magasin, les bons produits, etc. S'il est mal placé, qu'il n'y a pas de passage, bah malheureusement, il y a très peu de chance, sauf si vous êtes sur un produit totalement innovant. Euh, où là, effectivement, les gens feront l'effort d'aller dans, euh, dans, euh, dans votre magasin ou même dans votre logement. Je pense aussi au logement à thème. Vous pouvez très bien avoir un très bon logement à thème. Si malheureusement, il n'est pas forcément très bien placé, il faut se poser la question, est-ce que les gens auront cette démarche d'aller dans ce logement à thème, même s'il est complètement excentré d'une ville, etc. Il faut, faut vraiment se poser ces questions-là. Donc là, si on revient par exemple au coût du site Internet, eh bien... Euh, le site Internet, c'est ce que je disais à cette personne. Ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, ton site Internet, il a peut-être beau, ce qui du coup, il m'envoie son site web. Je d'accord, ton site web, peut-être qu'il est beau, que le prix est bien affiché, que, euh, comment dirais-je, la promesse qui est, qui est vendue, le produit que tu vends, etc., correspond à besoin. Donc là, c'est de la conciergerie. Donc moi, je sais que le produit correspond à besoin du marché. Bien évidemment, le prix aussi, puisque puisqu'il euh, le connaît, le prix, on l'a déjà étudié ensemble. Mais à un moment donné, c'est, bah, est-ce qu'il y a du trafic sur ton site Internet Hein euh, du coup, c'est est-ce qu'il euh, y a du passage Parce que c'est bien beau d'avoir un beau site internet, mais si derrière, il n'est pas placé, par exemple, en première page de Google, bah, en fait, ton site web, il ne marchera pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de passage. Donc, c'est pareil, c'est comme ceux qui font des sites e-commerce. Vous avez beau avoir les meilleurs produits du monde, euh, les meilleurs prix du monde, bah oui, mais s'il n'y a pas de passage sur le site, il n'y aura donc pas de vente. Alors après, c'est bien évidemment toujours arriver à à corréler l'investissement qui est fait pour promouvoir peut-être son site internet avec le résultat, le retour sur investissement. Et là, ça vient plus sur la partie promotion. Bien évidemment, il faut que si vous faites de la promotion de votre site web, vous faites par exemple du clic payant sur Google AdWords ou je sais pas, vous avez recours à de la publicité sur YouTube ou autre, eh bien, il faut être certain que le retour sur investissement qui a été fait correspond réellement à des ventes qui sont faites derrière. Donc ça, c'est des études qui sont faites, c'est des tests aussi qui sont faits qui coûtent de l'argent. Donc Deuxième chose aussi dans cette, cette deuxième action, c'est aussi peut-être prévoir justement une petite trésorerie liée à la promotion parce qu'au départ il va falloir vous faire connaître. Donc si on revient sur ce site internet là, bah, c'est comme le un commerce traditionnel, si ton site web n'y a pas de passage, bah, malheureusement tu ne seras pas connu, tu ne seras pas vu. Alors on arrive au troisième point où justement euh, bah, l'action à mon sens qu'il faut mettre en place c'est que faire son site web c'est très bien comme je le disais, mais ensuite c'est se le faire connaître. Donc ça, pour moi, la communication est très importante. Par les temps qui courent, c'est très important. Parce que aujourd'hui, c'est un des moyens qu'on a de se faire connaître, mais on va le voir ensemble, il y en a clairement d'autres pour se faire connaître par rapport à son activité. Donc le site internet, très belle chose, très bien, mais après il faut faire venir du monde. Alors comment on le fait Comment on fait ça ben, En fait, il y a plusieurs manières. Il y a aujourd'hui notamment utiliser. Google par exemple, Google Maps et Google My Business, qui sont euh, finalement euh, deux moyens aujourd'hui de bien référencer son site internet et de bien le faire connaître sur un plan local dans votre ville. Donc ça, typiquement, quand tu as fait ton site internet, eh est-ce que tu as fait ce travail-là Est-ce que tu l'as référencé correctement selon les, nouveaux, les nouvelles méthodes aujourd'hui de référencement Sachant qu'un référencement naturel peut prendre des mois et des mois, six mois, un an, ça peut prendre du temps. Bien évidemment, après, il y a d'autres techniques pour bien faire référencer son site internet. C'est évident. Hein. Je ne vais pas forcément revenir ici dans cette vidéo, mais il y en a clairement d'autres. On en parle notamment dans mes formations, pour bien référencer son site web. Mais attention, la mayonnaise, ça peut prendre du temps. Hein. Encore une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en un mois. Ça peut prendre du temps. Alors Après, il y a ceux qui vont vouloir aller très vite, qui vont vouloir se faire connaître très rapidement par rapport à leur site web. Alors là, il n'a pas 50 000 des solutions. C'est la promotion, hein, c'est-à-dire que là, c'est du clic, c'est du AdWords, ça va être aussi du... Euh du, du, du lien payant euh, tout ça c'est des retours rapides parce qu'effectivement si vous mettez un lien sponsorisé en haut de Google et eh bien bien évidemment le client va vous visualiser et donc va cliquer mais c'est pareil aussi il faut savoir transformer derrière parce que c'est bien de faire venir de, des personnes mais après il faut les transformer hein. il faut ce qu'on appelle faire de la conversion de leads hein. on fait de l'acquisition de leads mais après il faut les convertir et ça c'est pareil c'est des techniques aussi marketing qu'on utilise pour derrière, eh bien, capturer un client et le transformer. Eh bien, alors pas un client, hein, un prospect, finalement, le transformer en client. Il y a vraiment toute une étape, hein, une étape de chauffe, on va dire, où on chauffe le client pour le faire venir à un moment donné à adhérer à notre service ou tout simplement à acheter notre produit. Donc, c'est tout un processus marketing qui se fait. C'est pas un claquement de doigts, c'est parce qu'il clique, que ça y est, boum, il vous a vu et bam, ça enchaîne derrière sur la prise de contact. Pas du tout. Il y a une méthode aussi pour Derrière, venir chauffer son client. Ça peut être, par exemple, lui offrir peut-être eh un diagnostic gratuit. Par exemple, ici, dans le cadre d'une conciergerie d'appartement, ça va être lui dire, bah ben voilà, moi, je vous propose une étude gratuite sur votre logement. Je peux vous dire précisément à combien on va pouvoir louer votre logement. Et derrière, ça permet de faire une mise en relation avec le client, téléphonique, par email ou autre. Et derrière, eh bien, arriver petit à petit à peut-être transformer ce prospect en un client. Donc, le site Internet, on le voit, il y a l'approche référencement naturel, donc avec différentes, euh, différentes méthodes. Je vous en ai déjà donné une ici, c'est notamment Google My Business, avec Google Maps notamment, mais il y en a d'autres, hein, notamment la rédaction d'articles, etc., etc. Ensuite, on a donc la version payante, où là, bien évidemment, la version payante va vous permettre d'aller plus vite, mais il faut bien vérifier son retour sur investissement. Alors ensuite, il y a d'autres méthodes. Euh, pour moi, donc la, la communication est très bien, c'est parfait, mais pour moi, ça ne remplacera jamais, jamais, le. Euh, surtout dans ce type d'activité, par exemple, si on prend la conciergerie ou tout ce qui est lié autour de l'immobilier, ça reste du tangible, ça reste du dur, ça reste du concret. Donc pour moi, c'est le réseau. C'est vraiment alimenter votre réseau, donc faire des rencontres avec des entrepreneurs, avec des dirigeants d'entreprise, c'est faire des rencontres avec des investisseurs immobiliers, c'est vous mettre en réseau. Donc vous pouvez très bien utiliser des groupes Facebook, il y en a plein aujourd'hui qui existent dans votre ville, forcément, forcément, c'est à vous de chercher, mais c'est aussi peut-être participer à des rencontres, des réunions, donc il y en a, hein, renseignez-vous, vous allez en forcément en trouver, et bon an, mal an, en rencontrant une personne, eh bien, cette personne va peut peut-être vous mettre en relation avec une autre personne, etc. Et au bout d'un moment, eh bien, vous allez tomber sur un prospect qui, du coup, effectivement, va être intéressé par vos services. Mais ça, ça passe par le réseau, par la relation humaine, par le contact humain, par tout simplement le, le, des, des rendez-vous physiques, en fait. Et ça, il n'y aura pas 50 000 solutions. Ça, c'est vraiment pour moi, aujourd'hui, ce qui va vraiment vous aider à vous faire connaître. Alors après, c'est aussi, il y a les franco, par exemple. Euh, je vois les agents immobiliers, par exemple ceux qui sont monataires, ils n'hésitent pas à faire du démarchage de domicile, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à frapper à la porte. Alors je sais que c'est une opération difficile, euh, vous allez vous faire envoyer bouler, il <rire> n'y a pas d'autre mot, mais euh, ça fait partie des moyens. Donc je ne vous dis pas spécialement de faire ça, mais ce que je vous dis de faire, c'est peut-être rencontrer des professionnels qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Donc par exemple, si on reprend cet exemple de conciergerie, ça va peut-être être rencontrer des agents immobiliers les rencontrer. Ça peut être aussi discuter avec votre notaire qui très certainement a des relations, des contacts, etc. etc. Ça va être aussi eh bien, discuter avec des artisans. Les artisans vont forcément faire des rénovations d'appartements et donc forcément sont amenés à discuter avec des investisseurs immobiliers, etc. etc. Et ça, vous comprenez que euh, finalement, euh, c'est euh, bah, dénicher euh, pas des concurrents, mais des gens qui sont dans le même domaine que vous et qui peuvent vous permettre indirectement eh bien, de, de, de vous mettre en relation avec vos futurs prospects que vous allez essayer de convertir en tant que client. Alors après, il y a aussi d'autres méthodes. Ça peut être aussi, par exemple, là, dans le cas de ces activités que je vous parle ici, pour trouver des clients, ça va être aussi vous faire connaître auprès de la presse la presse, très clairement, euh, bah, va vous permettre hein, d'avoir une belle visibilité. Donc la presse, moi j'entends la presse gratuite, hein, je vous parle pas, alors, il existe la presse payante aussi, bien évidemment, mais la presse gratuite. La presse gratuite, euh, aujourd'hui, sachez que, euh, bah, notamment dans votre ville, tout, toutes les, euh, tous les journalistes locaux bah, sont très friands justement des créations d'entreprises, des nouveaux concepts, etc. Donc charge à vous de vous rapprocher du service presse, ré, ré, rédiger peut-être un, un article de presse assez succinct sur qui vous êtes, quelles sont vos projections. Essayez un petit peu de les exciter dans le sens leur donner des, des, des petits trucs justement qui vont peut-être leur plaire. Euh, je ne sais pas par exemple peut-être des, des, des embauches qui sont prévues ou peut-être je ne sais pas vous, vous vous avez prévu de gérer un appartement à thème avec quelque chose de, enfin quelque chose de friand en fait quelque chose de, qui va les leur susciter leur, leur curiosité. Et là, du coup, vous allez récupérer forcément un article de presse. Et cet article de presse, je vous le dis très clairement, derrière, si vous avez euh, bah, un nom, euh, comment dirais-je, qui, qui résonne plutôt bien, bah, naturellement, hein, les lecteurs vont aller euh, vérifier, voir qui vous êtes. C'est pour ça aussi, je le dis souvent dans mes formations, quand vous créez votre site Internet et quand vous créez le nom commercial de votre société, c'est qu'il soit le plus court possible et facile à se rappeler. De sorte que euh, quand on l'a lu, on peut très rapidement vous retrouver, hein, que très vite, quand on tape le nom, Hein, C'est pareil aussi, le nom de votre entreprise, vérifiez sur Internet que quand vous le tapez sur Google, vous ressortez bien, vous soyez bien présent. Si vous n'êtes pas bien référencé, faites au moins un lien sponsorisé, au moins sur votre nom. Ça va pas vous coûter bien, bien cher, ça va vous coûter quelques euros dans le mois, mais au moins quand on tape le nom, boum, on retombe tout de suite sur vous. Et ça permet que euh, la, en fait, d'une communication papier, on arrive tout de suite à une communication numérique et qu'on va directement sur votre site, euh, sur votre site Internet. Donc vous voyez, toutes ces astuces sont des moyens aujourd'hui de trouver des clients. Euh, bien évidemment, il faut s'inscrire dans le temps, comme je le disais en introduction. Mais ça, c'est vraiment les trois étapes, à mon sens, que vous devez euh, bah, avoir toujours en tête. Allez, on se retrouve dans cette deuxième partie. Alors, tout simplement, tu as dû constater que le cadre a légèrement changé pour, tout simplement parce que je te retourne cette vidéo, enfin, du moins la deuxième partie. Tout simplement, et c'est les joies justement de l'enregistrement en vidéo, eh c'est que parfois, il peut y avoir des aléas. Et là, il y en a eu un typiquement. Donc, du coup, au moment du montage, on s'est aperçu qu'il bah, manquait toute la fin de cette vidéo. Donc, du coup, je la retourne. Donc, tu m'en excuseras. Effectivement, le cadre a un petit peu changé. Je pense la couleur de chemise aussi. Mais on va toujours parler du même sujet justement qu'on a abordé juste avant. Et maintenant, on va plutôt s'attarder à ceux qui eh bien, ont déjà lancé leur activité, déjà lancé leur business et qui finalement arrivent à un moment donné où eh bien, ils arrivent à ce qu'on appelle un palier. Et ça, c'est ce qui arrive régulièrement quand on a une entreprise. est entreprise. C'est-à-dire qu'au départ, on a la phase de création, la phase de démarrage. Donc là, c'est une étape sensible, une étape critique. Mais on a aussi l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on a atteint un certain palier, on a atteint un certain chiffre d'affaires, et du coup, eh bien, on arrive un petit peu à stagner. Et le risque, c'est que bah, si on stagne, c'est qu'à un moment donné, le risque, c'est qu'au contraire, on régresse, c'est-à-dire qu'on perd des clients, ou peut-être qu'on fasse moins de chiffre d'affaires, et c'est surtout que c'est un petit peu, euh, comment je dirais, c'est un petit peu, euh, voilà, on est un petit peu amer dans le simple fait que de se dire que... Euh, bah, notre activité, elle n'est plus en croissance comme elle était au démarrage. C'est vrai qu'au départ, on a aussi une phase de euh, un booster, un, un, on va dire un décollage assez, euh, assez fort qui crée une forme d'adrénaline qu'on ne va plus du tout vivre par la suite. Donc comment finalement, eh bien, en ayant une entreprise qui est déjà créée, qui est déjà lancée, eh bien, comment continuer son développement Alors moi, j'ai envie de te dire, ça va très certainement passer par euh, peut-être repenser complètement l'organisation de ton entreprise. Pourquoi Parce que peut-être que tu as mis en place une certaine organisation, une certaine méthodologie, une certaine méthode pour atteindre cet objectif, mais qu'aujourd'hui, eh ça a passé peut-être par d'autres étapes, d'autres changements, et donc il faut être prêt très clairement à remettre tout à plat, tout repenser et voir justement comment on peut se réorganiser pour eh bien, aller développer son entreprise. Alors il y a plein de manières, hein. là, il y a, vraiment le, là il faut vraiment brainstormer, il faut vraiment se poser euh, au moment où ça t'arrive, ce genre de choses. Alors il va falloir déjà re-soigner fortement sa communication, euh, renforcer énormément son image, euh, très important. Donc euh, autant auparavant la communication était importante, mais là elle est encore plus, parce que là vraiment, il va falloir passer peut-être par une étape de com' spécifique, euh, peut-être aussi rencontrer d'autres euh, d'autres réseaux, d'autres entrepreneurs, d'autres euh, peut-être même aussi des concurrents à toi. Hein. Euh, peut-être des concurrents mais sur d'autres villes, pourquoi pas, pour essayer de monter des partenariats pour peut-être et eh bien grossir tout simplement l'activité. Peut-être faire aussi de la croissance externe, c'est-à-dire faire des acquisitions de tes concurrents pour aller chercher justement cette fameuse croissance qui te manque aujourd'hui. Hein, ça, ça, ça marche plutôt bien. Par contre, ça passe effectivement par la case et eh bien financière, mais ça peut être aussi dans le recrutement, d'hommes clés, euh, c'est-à-dire de personnes qui, si tu veux, ont peut-être eh un réseau spécifique, un réseau de contacts, euh, peut-être des personnes qui sont implantées dans tel ou tel domaine et que tu sais qu'ils vont t'amener eh tout simplement à aller chercher plus de clients parce qu'eux, ils ont effectivement euh, peut-être dans leur contact eh bien, des personnes qui seront susceptibles de travailler avec toi. Donc, il y a toute un, une réorganisation euh, donc, euh, donc à prévoir, mais ça peut être aussi nouer des partenariats assez forts, du coup, avec cette fois-ci des, des, des acteurs dans ta ville des acteurs qui tu sais qui vont pouvoir être des apporteurs d'affaires donc nouer des partenariats soigner sa communication euh, faire de plus en plus et eh bien de, de faire travailler son réseau hein. là ça va vraiment être euh, très important si tu veux pouvoir et eh bien aller développer et continuer le développement de ton entreprise parce que tu es arrivé à un moment clé hein, très clairement donc il ya tout un travail, une refonte, à mon sens, à revoir, mais ça peut être aussi peut-être dans l'automatisation, aussi dans l'externalisation de certains services, certaines choses, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ton activité était encore trop chronophage dans le sens où peut-être que toi-même, tu passes trop de temps justement sur des tâches qui peuvent être complètement déléguées, alors qu'au contraire, eh bien, tu devrais passer peut-être plus de temps justement à soigner ton image, à soigner ta communication et peut-être aussi à te mettre en mode commercial et à nouer des partenariats qui sont beaucoup plus forts. Et au contraire, peut-être les tâches qu'aujourd'hui tu faisais qui étaient trop chronophage et qui finalement peuvent être délégués assez facilement. Je sais pas répondre à des messages ou peut-être c'est faire de la facturation. Eh bien c'est se accepter, accepter que tu vas les déléguer. Alors forcément ça va avoir un coût, ça va peut-être passer par une phase effectivement il faut l'anticiper, une phase où peut-être que tu gagneras moins d'argent, c'est-à-dire que tu vas clairement rebaisser, pas en chiffre d'affaires mais en termes de rentabilité parce que tu vas commencer par effectivement déléguer des tâches que tu faisais auparavant. Donc forcément ça a un coût, mais il va être, il va falloir accepter que ce coût que tu vas supporter va te permettre à toi, eh bien de de redevenir l'acteur de ton entreprise, de reprendre du recul sur l'entreprise, de pu être la tête dans le guidon et finalement d'être dans ta zone de génie, ta jaune, ta zone d'entrepreneur, c'est ta zone créative où là justement tu vas te pencher, tu vas dire maintenant, qu'est-ce que je fais quoi Concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place Et si tu fais par exemple de la croissance externe, c'est-à-dire que si tu, rachètes, si tu rachètes des concurrents, mais ça peut être racheter des petites entreprises de nettoyage, ça peut être tout un tas de choses finalement, hein, euh, ou mettre en place des partenariats assez forts, par exemple une délégation totale de la gestion de tes messages, hein, ou autre chose, eh bien forcément, ça passe par une phase financière. Donc peut-être qu'il va falloir aussi l'anticiper, peut-être faire rentrer un investisseur, peut-être lever de l'argent, parce que tu sais que c'est une phase qui va être difficile financièrement, parce que il y a un chamboulement qui va se passer dans l'entreprise, mais c'est un chamboulement qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est, à mon sens, c'est des étapes qui doivent vraiment se réfléchir, se mûrir, peut-être aussi se rapprocher de personnes qui ont qui ont déjà eu des des créations d'entreprises qui, qui ont déjà connu ça hein, d'autres entrepreneurs éventuellement et du coup arriver à surmonter cette étape qui est une étape pour le coup qui est vraiment délicate et qu'il faut savoir bien absorber bien anticiper peut-être aussi rencontrer ton expert comptable justement pour faire un prévisionnel pour voir et eh bien toi ce que tu ambitionnes par la suite c'est l'étape finalement le palier supplémentaire que tu que tu ambitionnes et eh bien quelle est la, sa conséquence financière, sa conséquence en charge humaine, sa conséquence peut-être aussi en outils, peut-être aussi en lieux euh par rapport à ton entreprise. Enfin tout ça, il va falloir le, le, le mesurer et du coup vérifier que bien entendu la rentabilité est à, est à l'issue de cette deuxième étape. Sinon, ça ne sert à rien, bien évidemment. Si c'est vouloir monter d'un échelon, mais que derrière ça chamboule complètement tout et que limite ça remet le business complètement en question, bien évidemment ça ne sert à rien. Donc tout ça, ce sont des étapes délicates qui se préparent. Mais tu vois qu'à chaque étape de son entreprise, eh bien, il y a des paliers et ces paliers-là, il faut savoir les absorber, il faut savoir les contrôler, les analyser. Et les actions que tu mets à ton étape numéro 1 lors de la création ne seront, je te le dis, pas du tout les mêmes à l'étape supérieure. Je vois par exemple, je discute avec des personnes qui euh, bah, créent leur entreprise, qui m'expliquent leur organisation. Et je leur dis, mais ça, c'est très bien, effectivement, pour un départ, pour un lancement, mais tu vas voir que dans les mois qui vont venir, tu vas rechanger cette organisation parce que cette organisation est encore trop focus sur toi, elle tourne trop autour de toi. Tu es encore le maillon essentiel à cette entreprise-là. Donc, c'est très bien parce qu'au départ, tu, il faut contrôler. Il faut aussi avoir la tête un petit peu de, dedans, hein, de, de mettre les mains dans le cambouis, comme je dis euh, très souvent, pour bien comprendre ce qui se passe. Mais si tu veux passer à l'échelon supplémentaire, peut-être dans un ou deux ans, eh bien, il va falloir du coup... Complètement repenser hein, et accepter que eh bien tu ne, tu ne feras plus certaines tâches qu'aujourd'hui tu vas déléguer et que ça va passer par une phase effectivement bah, peut-être de, de, de baisse de rentabilité parce que tu n'auras pas la croissance euh, la même croissance tu seras arrivé à un palier par contre tu auras des dépenses supplémentaires mais ce sont des dépenses contrôlées mesurées qui vont te permettre d'aller chercher de nouveau de la croissance. Voilà ce que je voulais dire dans cette deuxième partie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous n'hésiterez pas à la commenter, bien évidemment, à me poser vos questions si vous en avez, à la partager aussi cette vidéo, à me lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, bien évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.